Merci pour cette introduction, euh, donc déjà je vais euh vous demandez pardon pour le, le titre euh, où, effectivement, je vais surtout vous parler de courant euh, et assez peu de vagues. Hein, alors, pour deux raisons, parce que sinon, déjà, ça m'aurait pris un peu trop de temps. Euh, et puis, parce que j'ai un peu du mal à parler plusieurs fois la même chose. Donc, euh, pour ceux qui seraient venus à une conférence à Premier, il y a quelques années, où j'ai beaucoup parlé des, des vagues, qui est plus ma spécialité, euh, bon, ben voilà, c'est... On fait des progrès là-dessus, mais, mais pas que. Et puis, quand on m'a posé une question sur de quoi j'aimerais parler dans, dans six mois, quand on s'est posé la question de faire le programme pour Cénopolis, il me dit bah, écoutez, on, on est sur ce gros projet de nouveaux satellites pour mesurer les courants. Et donc, normalement, ça serait, on sera en plein dans le sujet. Euh, alors, c'est euh, un petit peu euh, pas encore tout à fait rodé. Donc, euh, voilà, euh, vous, vous verrez euh, bah, les, les, le travail en train de se faire sur le développement de cette nouvelle technique pour mesurer les, les courants depuis l'espace. Euh, et vous comprendrez un peu de, de quoi il s'agit. Donc euh, plutôt que, que mesurer, effectivement, c'est plus euh, explorer. Euh, et notre exploration ce soir, elle va euh, nous amener à bah, d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux, aux courants. Euh, ça peut paraître évident pour certains, ça n'est l'est pas forcément pour tout le monde. Euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui vraiment sur les courants marins et qu'est-ce qu'on ne sait pas euh, Quelles sont les méthodes de mesure des courants on, dont on dispose aujourd'hui et, et qu'est-ce qui manque et pourquoi justement on est arrivé à, à proposer un nouveau satellite donc qui s'appelle SKIM euh, qui a été proposé à l'Agence spatiale européenne et qui aujourd'hui en est en phase d'études détaillées euh, pour une décision de lancement qui pourrait être prise euh, à l'été prochain et un lancement qui pourrait arriver en 2025. Donc c'est pour dans sept ans, ça peut vous paraître assez long, mais euh, à, à l'échelle des agences spatiales et du développement de satellites, c'est relativement court euh, pour ce genre de choses et donc c'est effectivement une. une une aventure qui devrait nous prendre les 15 ans à venir pour développer un nouveau instrument de mesure et puis l'exploiter scientifiquement et arriver à de nouvelles applications. Voilà un petit peu ce dont j'ai parlé ce soir. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux courants marins Alors on peut, remonter, on peut remonter très loin à Caribe des Silla de, de l'Odyssée, donc le, le tourbillon euh, Caribe dans l'étroit de, de, de Messine qui a envoyé les, les bateaux se fracasser sur la roche Silla en face. Euh, et si on essaie de faire la science un peu plus quantitative, euh, on peut s'arrêter à Benjamin Franklin, donc Benjamin Franklin qui a été ambassadeur de, des nouveaux États-Unis indépendants euh, au moment de la, la guerre d'indépendance des États-Unis euh, à Paris, et qui avant euh, s'était occupé du service des postes euh, des colonies américaines et qui s'était rendu compte que certains bateaux mettaient 15 jours de plus à arriver aux états unis euh, que, que d'autres et, et donc il s'est rendu compte en fait que bah, certains euh, capitaines de navires connaissaient très bien la présence du Gulf Stream et, euh, et donc il a fait faire cette carte qu'on hein, voit à droite euh, donc la carte du Gulfstream euh, qui a été imprimée euh, en Amérique et puis qui ensuite est euh, devenue un, un document confidentiel qui a ensuite été imprimé à Paris euh, parce que voilà les, la France était alliée des, des colonies en rébellion contre l'Angleterre. Et, euh, et donc ce courant bah, qui a des vitesses de l'ordre de... de 2 euh, voilà, mètres par seconde, euh, bon, par rapport à la vitesse d'un navire, hein, donc ça fait 4,2 hein, euh, de vitesse de courant, c'est quand même quelque chose de significatif qu'on veut avancer dans le bon sens, donc il vaut mieux avancer avec, et puis euh, euh, aller contre, euh, ça peut être prendre plus de temps. Donc ça c'est une vision assez simpliste du Gulf Stream euh, qui date du 18e siècle, et aujourd'hui, euh, bah, dans beaucoup d'Atlas, vous allez peut-être trouver cette espèce de grande rivière tranquille euh, qui est assez large, en fait, en réalité, euh, quand on s'intéresse de, de plus près à ce à quoi ressemblent les courants à la surface des océans, alors je vous ai mis ici des, des cartes issues de, de calculs. Euh, alors c'est un peu à dessein parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'observation directe des courants, je, je vais y venir après. Euh, donc on peut calculer euh, la vitesse du courant à partir d'observations euh, qui sont euh, la hauteur de la mer euh, et on intègre ça dans les équations qui vont bien et donc ça nous fait ce genre de cartes où on... En, en couleur plus vive, j'ai courant plus fort, donc ça va jusqu'à euh, euh, deux nœuds, donc un mètre, un mètre par seconde. Et on voit ici, dans l'Atlantique, sur le bord, on a le Gulf Stream qui apparaît. Alors ça sera plus facile si je vous montre ça comme ça. Voilà. Donc là, vous avez le, le Gulf Stream qui est ici, qui en fait, au lieu d'être une grande rivière, va faire des méandres et puis va former des... À un moment, ces méandres vont se replier sur eux-mêmes et former des, des anneaux. Donc on a des anneaux euh, du Gulf Stream de part et d'autre du, du courant. Mais on a aussi le même genre de, de courant, euh, ouais, le courant des aiguilles euh, au sud de l'Afrique du Sud, ici, le courant du Brésil, qui est un autre courant très fort, et euh, le Kouroshio aussi, qu'on voit ici, au euh, long des côtes du Japon. Donc toutes les côtes, euh, les bords ouest des bassins, donc les côtes est, euh, ont des courants comme ça, très intenses, hein, qui sont très turbulents et qui sont assez peu prévisibles. Euh, et mal, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré ces courants et ces turbulences à assez grande échelle, euh, l'océan reste quelque chose de assez peu mélangé, euh, alors, tout est relatif. Hein. Le, est, si on prend des échelles de temps pour mélanger les eaux de surface de l'océan, euh, ça se compte euh, en, en dizaines d'années, voire plus, alors que l'atmosphère, si par exemple vous prenez les mesures de dioxyde de carbone hein, qui sont faites euh, à Hawaï, euh, bah, fluctue euh, à l'échelle de la saison, mais à voilà, l'échelle d'une année, tout est bien mélangé dans l'atmosphère et c'est euh, quelque chose qui est, euh, euh, qui est beaucoup plus homogène et donc le fait que l'océan soit, soit relativement peu mélangé euh, fait que ces courants euh, vont transporter euh, des, bah, un peu tout ce qu'il y a à la surface de l'océan, ou même en profondeur donc ça c'est... Euh, si on, on s'intéresse à, euh, à des mesures de chlorophylle donc qui en fait euh, alors, on, on peut mesurer le... Euh, la concentration en chlorophylle dans l'eau, qui est en fait un traceur du phytoplancton, euh, dont l'activité phytoplanctonique. Euh, ça apparaît en rouge, c'est des forces couleurs. Hein. Donc là, quand c'est très rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plancton, donc en fait, c'est très vert, hein, en réalité. Et puis là, où c'est bleu foncé, en fait, euh, ce serait vraiment très bleu, donc il y a très peu de plancton. Et ça, c'est une image euh, satellite euh, qui euh, est acquise dans l'Atlantique Sud. Euh, donc là, c'est la côte de l'Argentine, où il y avait le Rio de la Plata qui est au nord, ici. Et donc, on voit, euh, en fait, une trace... Euh, du courant euh, qui, qui suit la côte argentine, euh, qui en fait va prendre le panache comme ça de, de plancton, euh, et donc ça pourrait avoir l'air d'être voilà c'est assez turbulent. Puis on va dire que bah, le plancton va se mélanger à, à petite échelle, euh, mais on est aujourd'hui capable de, de séparer dans ces mesures satellites différents types de plancton. Et on se rend compte que euh, avec ce genre de classification, de, de, alors à, à l'œil avec euh, une seule longueur d'onde, enfin une, une seule euh, euh, couleur en fait utilisée, on a du mal à faire ça. Mais le satellite, en fait, il a plusieurs canaux de différentes couleurs qui permettent de séparer euh, les diatomées, euh, d'autres types comme les coccolithophores hein, euh, ou d'autres euh, groupes de, de phytoplanctons. On se rend compte que bah, ces phytoplanctons, en fonction de, de leur type, ils vont se répartir dans différentes régions, que ces régions en fait ne se mélangent pas. Et euh, et les tourbillons servent en quelque sorte de, de barrière euh, et piègent les eaux et font qu'il n'y a pas d'échange en fait, entre les différentes masses d'eau, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec ces, cette turbulence à ces grandes échelles. Et en quelque sorte, en fait, la, la, la circulation océanique elle va comme ça définir des paysages marins. Et donc si on fait un peu l'analogie entre un paysage terrestre, vous avez ici bah, une forêt euh, dans une zone montagneuse, où on peut dé délimiter comme ça la forêt, quelque chose qui est toujours au même endroit, il faut imaginer que pour un écosystème marin, euh, la mer qui nous paraît homogène, en fait, elle ne l'est pas du tout. Et on a une compartimentation entre différentes régions et écosystèmes qui vont dériver avec, euh, avec les courants euh, et qui font que bah, l'activité voilà, euh, biologique dans ces différentes régions, ces différentes provinces, ces différents paysages marins euh, dépend de comment c'est affecté par les courants. Donc, en fait, les courants jouent un rôle vraiment très important de, euh, de barrière. Hein, euh, par le fait qu'ils piègent le, les masses d'eau et, et font que ben, les écosystèmes évoluent différemment. Donc ça, c'est effectivement un, un paysage marin qui, pour euh, les terriens que nous sommes, la plupart du temps, ne sont pas faciles euh, à, à lire, euh, mais qui, par contre, prennent tout leur sens pour les, les animaux marins, euh, qui vont être capables, effectivement, de savoir où aller se, euh, se nourrir à la frontière, hein, souvent, de, de, ces, de ces différents euh, courants et tourbillons. Euh, alors... Euh, je vous ai montré jusqu'à maintenant des images, des courants en surface. Et ce qui est important aussi de, de comprendre, c'est que les, ces courants qui sont en surface, ils sont reliés à des propriétés dans la profondeur de l'océan. Et donc là, j'ai deux illustrations. Bon, c est, c est au, ce sont des cartes qui viennent de, au large de la Californie. Donc à la côte californienne est là. Donc Los Angeles doit être quelque part par ici. Et On voit ici en, en haut une carte de température donc par satellite, et puis, la coupe qui est ici à gauche euh, est une coupe faite par des instruments qui font des yo yo dans la colonne d'eau, qui permet de faire des profils de température. Alors, la dimension verticale est très fortement exagérée par rapport à la dimension horizontale. Là, sur le verticale, vous avez euh, de l'ordre de 1000 mètres à peu près, donc un kilomètre seulement, alors que sur la horizontal vous avez des centaines de kilomètres. Donc, voilà, on a étiré la verticale pour que ce soit plus visible. Et ce qu'on voit ici, sur la température, c'est que près de la côte, on a euh, des eaux plus froides ici, qui viennent en fait du fait que euh, les courants de surface ont tendance à s'éloigner de la côte. Donc les courants de surface ils transportent l'eau vers le large et du coup, il y a de l'eau qui remonte euh, des profondeurs, euh, ce qu'on appelle en, en général dans l'anglais de upwelling, donc on a des, ces eaux euh, plus froides qui remontent. Et partout où les courants de surface euh, euh, s'étirent ou divergent, ça fait remonter euh, les eaux de, des profondeurs. Alors, ça pourrait être euh, anecdotique, hein, euh, sauf qu'en général, l'océan est, euh, est un feuilletage de couches euh, qui sont très déconnectées les unes des autres, hein, avec une zone en surface hein, qui est la zone éclairée, où on a en général assez peu de nutriments, parce qu'il y a le plancton qui, euh, qui se développe hein, euh, avec la lumière et qui donc, euh, consomme les nutriments, donc les, les nitrates et autres, hein, et qui fait que ça va faire baisser les concentrations en, en nutriments. Euh, et par contre, dès qu'on amène des eaux profondes qui elles sont plus riches en nutriments, ben, ça va en fait permettre le développement de tout un écosystème. Donc d'abord le plancton, puis les poissons, puis les mammifères supérieurs, etc. Et, et donc cette, euh, ces mouvements des courants de surface sont vraiment à la base de euh, développement de la, toute la chaîne alimentaire euh, dans l'océan. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'intéresse beaucoup aux courants. Alors les courants euh, horizontaux, mais aussi les variations de courants horizontaux, qui fait que euh, quand on a une divergence, on a du de, de l'eau qui va remonter euh, du fond avec des nutriments. Et donc on voit ici bah, la, la carte de chlorophylle qui va avec. Donc on, voit, on a une très forte concentration en chlorophylle en surface. C'est ce qu'on appelle un, une efflorescence algale, ou un bloom phytoplanctonique. Donc le plancton qui se développe en surface grâce à l'apport des nutriments qui arrivent dans la zone éclairée. Et donc là, euh, bah, quand on a de la lumière et des nutriments, on peut avoir une croissance euh, planctonique. Donc ça, c'est effectivement une des autres raisons pour lesquelles on s'intéresse aux courants marins. C'est parce qu'ils sont à la base d'écosystèmes. Et c'est euh, quelque chose, qu'on euh, qu voit euh, alors, à la côte en particulier. Donc, tous ces régions de polling sont les régions euh, qui ont une activité euh, très forte et très riche et, et donc des zones de pêche importantes, hein, que ce soit le, le polling du Portugal, le Maroc, en Californie ou, ou au Pérou. Et dans une moindre mesure, c'est aussi vrai au large. Euh, les tourbillons euh, sont associés aussi à des, euh, à des mouvements verticaux euh, et les interactions entre les différents tourbillons du large vont aussi contribuer à une modification des, euh, des, de la dispo, disponibilité en nutriments et ensuite le développement du, du plancton. D'autres raisons pour lesquelles on s'intéresse euh, au courant. Ah, je pas c'est un peu coupé en haut. Euh, donc pourquoi s'intéresser au courant euh, bah, Effectivement, le courant va transporter beaucoup de choses. Euh, alors, euh, récemment, cette année en particulier, puis il y a deux ans, il y a eu beaucoup de développement de sargasses dans l'Atlantique Nord. Donc ce sont des algues qui se développent en surface, qui forment des grands panaches d'algues comme ça, qui ensuite arrivent à la côte. Ce n'est pas forcément arrivé beaucoup dans les informations en métropole, mais pour tous les gens dans les Antilles, c'est un vrai casse-tête, donc ils ont des tonnes d'algues qui arrivent sur les plages. Euh, et que voilà, bah, les touristes n'aiment pas trop ça, c'est un peu comme les algues vertes euh, chez nous. Euh, et donc comment est-ce que ces, ces, ces sargasses sont transportés par les courants C'est quelque chose effectivement qui, euh, qui est particulièrement intéressant. Par contre, ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est effectivement les, les plastiques et euh, tout ce qui euh, transporte des plastiques en mer, euh, donc qui ont tendance à... Euh, qui, eux, flottent, hein, donc ils ne vont pas pouvoir couler. Euh, alors, il y a une partie qui coule parce qu'ils vieillissent, euh, et puis il y a des, des salissures qui poussent dessus, ça peut leur permettre de, faire, de couler, mais une grosse partie flotte en surface. Euh, et du coup, ils vont se retrouver piégés dans les zones où les courants convergent et forment ce qu'on appelle des... Euh, euh, le mot français, je ne trouve plus, mais c'est une espèce de grande de, de continent, voilà, continent de plastique. Hein, donc, vous avez euh, cinq grands continents de plastique comme ça dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud, dans l'océan Indien, et aussi dans les deux bassins atlantiques nord et sud, qui correspondent en fait aux régions de l'océan où les courants convergent, et donc on se trouve là avec des amas de plastique assez importants. Euh, et donc euh, voilà, comprendre comment et où vont euh, plastique, plancton et autres, c'est aussi un enjeu aujourd'hui assez important. Euh, et puis bon, aussi plus de manière euh, tragique et anecdotique, euh, les, les recherches qui ont pu avoir lieu lors des, des crashs des avions, comme le, le vol France Rio Paris il y a quelques années ou le MH470 dans, dans l'océan indien, donc de la, de la compagnie malaisienne, je crois. Euh, on s'est rendu compte que, ben, en fait, on est très mal les courants, et quand il a fallu aller chercher l'épave hein, euh, et les boîtes noires pour comprendre ce qui était arrivé à l'appareil, euh, les premières infos, informations qu'on a vues sur les courants, euh, ici du calcul numérique ou autre, étaient quand même très éloignées de la réalité de ce qu'on a pu trouver euh, ensuite. Euh... Et puis, voilà, alors quelque chose qui effectivement est plus proche de mes activités habituelles, où j'ai beaucoup travaillé sur les vagues en mer. Euh, vous avez sûrement entendu parler donc, de, de vagues scélérates, et, et en particulier dans le courant des aiguilles, donc, qui est cette région au sud de l'Afrique du Sud. Euh, donc là, c'est une carte calculée de hauteur de vagues. J'aurais pu vous montrer aussi des observations de hauteur faites par satellite, où on se rend compte qu'avec des courants qui sont très localisés euh, près de la côte et puis qui font des méandres aussi au milieu, on a des fortes, très fortes variations de hauteur de vagues. On peut avoir, euh, assez facilement voir un facteur 2 d'augmentation de la hauteur des vagues dans les courants. Euh, voilà, bah, quand vous êtes sur un navire euh, dans ces régions-là, ça peut être assez compliqué. Et puis il y a eu beaucoup d'accidents. Euh, euh, donc ça, c'est un bateau qui a été cassé par une vague. Euh, Choses qui sont arrivées dans, beaucoup dans les 70 hein, après le, la crise de Suez, quand on, la, tous les pétroliers ont commencé à faire le tour de l'Afrique du Sud. Euh, C'était une route qui était pas, qui était beaucoup moins empruntée. Euh, et quand effectivement on prend le courant pour aller plus vite vers le sud, et on, on prend le risque aussi de se retrouver euh, pile à l'endroit où, où les vagues sont focalisées. Par les courants. Donc voilà, en quelques mots pour vous dire, on s'intéresse aux courants pour pas mal d'aspects. Donc les courants transportent tout ce qui est dans l'eau, que ce soit la chaleur et donc un impact climatique assez important ou ce qui flotte, les sargasses, le plastique, le plancton ou autre, que les courants contribuent à mélanger. Alors J'ai mis Touillé parce que c'est un mélange qui est quand même assez lent. Donc, ça, ça, voilà, il, les tourbillons qui vont conserver leur propriété, ça peut durer euh, des années. Euh, et puis, il y a un effet très important sur le, le, la, euh, comment dire, le, la remontée de nutriments dans, les, dans la zone éclairée qui permet donc ensuite le, le développement de, de la, de la, de l écosy, des écosystèmes. Et enfin, effectivement, pour les aspects pratiques, navigation, un impact très important des courants sur les vagues. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, sur les courants marins euh, Alors, on, en quelques mots, bah, on ne part pas de rien. Donc, effectivement, les, les courants marins sont le résultat de différentes forces qui les entraînent, en particulier les différences de densité. Euh, donc, on a des eaux plus légères, donc, qui sont en général euh, plus chaudes ou moins salées. Euh, et qui, donc on se retrouve à côté d'eau plus dense. Et cette différence de densité aboutit à une différence de niveau et une, un, ce qu'on appelle un gradient de pression qui va accélérer le courant. Le vent qui souffle sur la surface de la mer va aussi entraîner les courants. Et bien sûr, l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil donc, qui, qui génère les marées euh, avec des courants qui sont associés. Euh, tout ça se passe sur une planète qui est en rotation et le fait que la Terre tourne est vraiment très important euh, pour les courants. Euh, et c'est une question d'échelle. Donc euh, quand vous regardez euh, votre lavabo, votre baignoire, je vous rassure tout de suite, la rotation n'a pas beaucoup d'effet sur ce qui se passe dans, dans, dans votre baignoire. Par contre, dès qu'on regarde des objets plus grands comme un bassin océanique ou des choses qui font plusieurs kilomètres, hein, euh, même des, grands, des lacs assez grands, on a effectivement un effet de la rotation on observe assez rapidement. Donc ça, c'est des exemples de mesures de courant issues du réseau Pirata, donc, qui est piloté par l'IRD. Donc c'est les collègues de Brest, en particulier Bernard Bourlès, qui, qui a beaucoup œuvré avec toute son équipe pour maintenir ce réseau. Donc il y a, il y a toute une série de, de, de points de mouillage, donc avec des, des, des courantomètres sur une ligne de mouillage donc à différentes profondeurs. Et là, vous avez les mesures les plus proches de la surface en fonction du temps. Donc ça dure 15 jours au mois de mai 2017. Et en noir, ce sont les vitesses qui sont dans la direction est-ouest. Donc quand c'est positif, ça va vers l'est. Quand c'est négatif, ça va vers l'ouest. Et en rouge, j'avais les vitesses dans la direction nord-sud. Quand c'est positif, c'est vers le nord. Et quand c'est négatif, c'est vers le sud. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des oscillations. Donc ça se monte, ça descend, etc. Donc on a des variations du courant dans le temps à ce même point. Donc c'est un point qui est à une latitude de 21 degrés nord. Euh, Par-dessus les observations qui sont les lignes les plus irrégulières, je vous ai rajouté euh, des courbes qui sont issues de calculs numériques. Donc ça, c'est le, euh, le système de prévision euh, du service Copernicus, donc, qui est opéré par euh, la société Mercator, qui est basée à Toulouse. Et ce qu'on voit, c'est que bah, globalement, euh, on a des oscillations assez importantes qui sont à peu près bien phasées entre le modèle et les observations. Euh, bon, le modèle a, a tendance à sous-estimer ces oscillations-là. Et on a une oscillation caractéristique avec une période qui correspond, alors qu'on fait le calcul, à cette latitude-là, fait 33 heures. Et ça, c'est lié à la rotation de la Terre. C'est en fait qu'on met un, quelque chose dans l'eau, qu'on le fait bouger. Euh, la chose qu'on fait bouger, elle a tendance à vouloir aller tout droit. Euh, et Mais tout droit, par rapport à une terre qui tourne, ça fait que si vous regardez le mouvement relativement à la Terre, ben, vous êtes en train de bouger. Euh, parce que la Terre n'est pas un référentiel galiléen. Donc, euh, quand vous regardez le mouvement par rapport au mouvement de la Terre, vous avez l'effet de la rotation de la Terre qu'il faut prendre en compte. Et cet effet-là, euh, il fait des oscillations, euh, qu'on appelle les oscillations d'inertie, dont la période euh, dépend de la latitude. Donc, on est pile au pôle, ça fait 12 heures. Et puis, comme c'est divisé par le cosinus de la latitude, je vous rassure, je n'ai pas d'autre équation c'est la seule que vous avez aujourd'hui, quand on se rapproche de l'équateur, le cosinus il va, il va tomber euh, à zéro, et donc on va avoir des temps très très très longs. Donc euh, là, on, à 21 degrés nord, on a quelque chose qui fait 33 heures, et donc on voit très très bien cette oscillation qui est en fait le, un des signaux principaux euh, des variations des courants euh, à l'échelle euh, de, voilà, de quelques jours. Euh, et c'est quelque chose que vous voyez... Bah, c'est relativement bien prévu à cet endroit-là, mais euh, il y a quand même des, des écarts assez importants entre ce qui est observé euh, et ce qui est modélisé. Donc, ça, c'est euh, proche de l'équateur. Si on se rapproche un peu plus des pôles, hein, euh, vous aurez compris que euh, on n'a pas la même période. Donc là, c'est notre exemple dans le Pacifique à 50 degrés nord, euh, où vous avez des observations, des mesures. C'est toujours la même durée de 15 jours. Vous voyez que les oscillations sont beaucoup plus rapides parce qu'on est plus proche du pôle, et du coup, ces oscillations sont plus rapides. Euh, l'amplitude des oscillations, elle, elle dépend beaucoup de la force du vent et de l'épaisseur de la couche mélangée en surface. Donc si on a une couche très fine, euh, typiquement de l'eau chaude ou de l'eau peu salée sur une eau plus dense, euh, si la couche est très fine, elle va partir très vite. Alors que si on a une couche plus épaisse qui est plus mélangée, ça va faire des courants plus faibles. Euh, et là, on voit par contre qu'entre euh, l'observation et le modèle, il y a un facteur 2 ou 3 sur l'amplitude. Euh, qui peut être lié à des erreurs sur le vent ou des erreurs sur le, cette épaisseur de couches mélangées. Euh, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même euh, assez mal prévu. Euh, voilà. Donc ça c'est qu'on avait une vision en un point et euh, bah, qu'on s'intéresse à une dérive d'objets. Euh, donc là c'est un exemple tiré d'un article récent où un collègue euh, donc a, fait, a pris un bateau entre euh, la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique. Et le long trajectoire du bateau, il a jeté euh, des euh, engins euh, dérivants, qui sont repérés par un satellite. Il en a jeté un à gauche et un à droite du bateau au même instant. Donc vous voyez, par exemple, là, vous avez deux trajectoires oranges euh, qui partent du même point, et puis au bout d'un certain temps, elles se séparent. Euh, et ça, bah, c'est voilà, une marche un peu aléatoire, donc c'est lancent des objets dans l'océan, ils finissent par se séparer, donc on a un phénomène de, de diffusion, et, mais dans ce phénomène de diffusion, on voit apparaître ben, ces petites bouclettes-là, je fais un zoom ici de ce qui se passe ici, là. et ces petites bouclettes-là, ce sont ces oscillations d'inertie, euh, donc qui ont le temps caractéristique de l'ordre de euh, 12 heures ou 15 heures à ces latitudes-là, euh, et donc par-dessus une dérive à grande échelle, hein, qui est euh, l'effet du vent et puis l'effet des différences de densité, entre euh, des eaux plus chaudes vers l'équateur et des eaux plus froides vers le pôle. Donc on a ici le, le front polaire qui sépare les différentes masses d'eau. Donc en plus de ce mouvement grand échelle qui fait des, des, des méandres parce qu'il y a des tourbillons, on a par-dessus bah, ces oscillations d'inertie qui vont euh, touiller un petit peu comme ça la surface. Euh, donc voilà, donc le, les, les courants marins sont effectivement le, la combinaison de différents effets euh, à, à toutes ces échelles de temps-là. Euh, qu'on comprend euh, assez bien, qu'on a du mal à prévoir, parce qu'on a assez peu d'observations pour pouvoir les prévoir, et euh, c'est particulièrement vrai euh, à l'équateur, et j'y reviendrai ensuite. Euh, donc si on s'intéresse aux, aux vitesses du courant pile à l'équateur, il y a une autre bouée du réseau Pirata qui est pile à l'équateur, qui est aussi entretenue par les collègues brestois de, de l'IRD, euh, et là, si on regarde donc, entre les observations et le modèle, euh, on pourrait être sur une planète complètement différente. Vous avez des vitesses de euh, c'est quasiment un nœud, 40 cm par seconde en moyenne. Et puis, euh, on est en train de prévoir un truc qui va dans l'autre sens. Donc Il y a un signe moins là, qui manque. là. Euh, donc là, ça part euh, vers euh, l'est. Ici, dans le modèle, on est en train de prévoir que ça part vers l'ouest. Donc si quelqu'un tombe à l'eau et que vous allez chercher sur la base du modèle, vous ne risquez pas de retrouver la personne qui est tombée à l'eau ou la boîte noire de... Euh, du vol Rio-Paris, par exemple. Donc, on a aujourd'hui une très forte méconnaissance de la dynamique équatoriale qui, euh, qui comprend des phénomènes ondulatoires à très grande échelle euh, et dont la particularité est qu'elles euh, ne sont pas équilibrées entre l'effet de la rotation de la Terre et l'effet du gradient de pression euh, parce qu'à l'équateur, la force de Corolis s'annule et donc on n'a pas du tout la, la même dynamique et des choses qui sont euh, très, très différentes. Et si on va un petit peu dans d'autres régions du globe, euh, d'autres régions aussi, on a beaucoup de mal à faire des mesures. Euh, donc là, je vous ai pris, euh, alors on va cette fois-ci aller dans le, le détroit de Fram, entre le Spitzberg et le Groenland. Euh, donc on zoom, ça peut se donner ce genre de choses. Euh, donc l'image qui en fond, c'est une image euh, euh, optique, euh, je pense le capteur MoDIS et par dessus en couleur, vous avez un calcul de dérive de banquise euh, qui est faite à partir d'images radars qui sont acquises juste avant et juste après. Euh, donc on est capable de voir la banquise qui dérive entre les images radars parce qu'on suit, euh, alors on voit un petit peu, par exemple vous avez une plaque de glace ici, là, c'est une plaque de glace, on voit le bord, etc. Donc entre deux images radars, on voit la plaque qui se déplace, donc on peut suivre son déplacement et calculer sa vitesse. Par contre, euh, alors, ce qu'on voit ici, euh, là, ce sont des nuages euh, qui sont... Euh, en fait, on a du vent qui souffle de la glace vers l'océan ouvert. Et euh, donc, le vent qui est assez froid, qui vient de la glace, qui passe par-dessus l'océan, qui se retrouve avec un milieu plus chaud, ça fait de la convection, donc ça forme des nuages. Euh, et le bord qu'on voit, la petite ligne bleue foncée, là, euh, que j'ai mis en pointillé, c'est en fait euh, la limite des glaces. Donc, on a toute une zone euh, qu'on appelle la zone marginale de glace, avec des toutes petites plaques de glace euh, qui font une espèce de soupe hein, vu de très loin. Donc c'est des plaques qui peuvent faire euh, de quelques mètres à quelques centaines de mètres de, de, de diamètre. Là vous avez l'échelle c'est 100 km, donc cette, cette grosse plaque-là est fait effectivement de l'ordre de 50 km. Mais là vous avez plein de petits trucs euh, qu'on ne peut pas suivre entre deux images radar, euh, et pourtant on a des courants très très forts euh, près du bord, euh, qu'on a beaucoup de mal à observer, et qui sont très importants pour comprendre la dynamique du bord de glace, et comment euh, on a un mélange ou pas entre des eaux euh, plus chaudes, hein, euh, enfin, plus chaudes, c'est 1 euh, ou 2 degrés, hein, je vous rassure tout de suite, euh, et puis des eaux plus froides sous la glace qui, elles, sont euh, proches du point de congélation de l'eau, donc qui sont à moins 1 ou... Euh, ou moins 1,5 degrés, euh, et on a, un, on a un fort gradient de température. Et donc si on est capable de mélanger l'eau chaude avec l'eau froide, ben ça peut euh, euh, accélérer la fonte de la banquise. Et donc c'est une chose qui est assez importante à, à comprendre aujourd'hui avec l'évolution de, de l'Arctique en particulier. Et donc toute cette zone, de, zone marginale de glace, on n'a aucune observation euh, de vitesse de dérive et donc des courants. Alors, euh, ce n'est pas forcément très logique, hein, euh, j'aurais peut-être pu en parler avant, mais donc comment est-ce qu'on mesure les courants aujourd'hui euh, Alors, il y a plusieurs techniques, donc a, je vais en présenter trois essentiellement, il y, y en a quelques autres. Euh, donc, on fait des mesures de trajectoire de bouée dérivante. Alors, ça, c'est euh, l'équipement le, standard, donc il y a une espèce de grande chaussette euh, qui fait 15 mètres de long avec des gros trous. Donc, euh, déployer, ça donne quelque chose comme ça. Vous avez un truc qui est très long. Et dont le centre va se trouver à 15 mètres en dessous de la surface. Il y a un, un, un fil assez long, donc il a été enroulé, qu'on va dérouler quand on, qu on le déploie dans l'eau. Et puis en surface, une bouée qui est suivie par GPS, qui peut aussi faire des mesures de pression, euh, température. Euh, et c'est grâce à ces instruments-là qu'on a une, une mesure des courants à grande échelle dans l'océan. Donc par la, la dérive de ces bouées... Euh, alors on parle de bouées qui sont ancrées dans l'eau, euh, parce qu'en fait... Cette grande chaussette, c'est quelque chose qui permet d'ancrer euh, la bouée à une certaine profondeur et euh, de faire ça en sorte que euh, le système va suivre l'eau à cette profondeur-là. Euh, si de temps en temps, le câble se coupe, ça, ça arrive malheureusement assez souvent, et du coup, dans ce cas-là, la bouée surface va partir beaucoup plus vite sous l'effet du vent. Et donc on va mesurer quelque chose qui est très différent. Donc, Pour mesurer vraiment le courant en profondeur, on a besoin d'avoir cette espèce d'encre flottante qui nous permet d'ancrer le, le mouillage à la base d'eau. Et donc On a tout un réseau mondial de ces bouées-là, euh, qui est en particulier coordonné par les gens du... Euh, alors L'acronyme français, je ne vais pas m'en souvenir, mais il y a un truc qui s'appelle le JCOMOPS, qui est aussi basé à Brest, donc qui est le service de euh, l'Organisation mondiale de la météorologie et de la Commission océanographique internationale, qui coordonne ce grand programme de mesure euh, des courants par, par ces bouées dérivantes. Donc ça, c'est la carte de la semaine dernière de la position de toutes ces bouées-là. Actuellement, il y en a 1448 euh, Effectivement, tout en temps, elles arrivent à la côte. Elles, perdent, euh, donc elles ont une durée de vie qui est de quelques années, mais c'est euh, assez limité. Ce qu'on voit tout sur... Alors là, il y a la carte de toutes les petites couleurs. C'est les, les pays qui ont contribué au déploiement de ces bouées. Donc, euh, les collègues américains y contribuent beaucoup, mais la France en euh, déploie quand même euh, beaucoup, donc de l'ordre de... Euh, euh, voilà, 193 ici euh, à comparer aux Américains qui ont déposé peut-être 600 ou 700 en combinant les différents instituts. Euh, ce qu'on voit tout sur cette carte, c'est qu'il y a des gros trous dans l'océan. Euh, alors là, euh, il y a un gros trou au niveau de l'équateur. Alors il se trouve qu'il y a un bateau qui était passé euh, quelques semaines avant, qui vient de mettre à l'eau des bouées, mais en fait, tout l'équateur est une zone de et de divergence, donc l'eau remonte des profondeurs et va s'écarter vers les haute latitudes. Donc les bouées qu'on va mettre ici elles vont très vite à aller migrer vers euh, le nord ou vers le sud. Euh, et ça, c'est aussi de toutes les régions de polling, euh, comme le, le, le polling du Pérou ou de Californie. On a beaucoup de zones, en fait, où on a très peu d'observations, euh, parce que bah, voilà, quand on met quelque chose à l'eau, il va, il va tendance à s'écarter, il va partir de ces zones de divergence. Donc ça, c'est une, une source de, de données très importante. Euh, un autre type de mesure qu'on fait aujourd'hui euh, en zone côtière, c'est à partir de radars euh, qui euh, travaillent euh, dans le domaine des, euh, des ondes longues. Euh, où, alors, pour les gens qui écoutent la radio, c'est les ondes courtes, hein, c'est quelques mégahertz. Donc, euh, euh, si vous changez de fréquence, euh, vous allez passer de la BBC au radar de, de port poder qui, font des, voilà, des, qui émettent des, des, des chirps radars vers le large. Donc, ça, c'est l'émetteur. Alors, celui-ci, la clé d'un cap 1 euh, ça, c'est le récepteur qui est à côté de celui-là. Il y a la même station émission et réception qui est à port -Poder. Euh, ce radar qui est opéré par le CHOM. Et Le principe de mesure il est qu'on émet des ondes euh, radar donc qui se propagent donc en rouge, l'onde radar qui s'éloigne de l'émetteur, qui vont être réfléchies par euh, les vagues à la surface, et en particulier des vagues qui ont une certaine longueur d'onde, euh, qui va faire un phénomène résonant et qui fait qu'on a un écho qui revient vers le récepteur. Et euh, entre l'onde émise et l'onde reçue, on a un décalage de fréquence parce que les vagues bougent. Et on connaît euh, la relation entre la longueur d'onde des vagues et leur vitesse de déplacement. Et cette euh, relation est perturbée par les courants. Et donc le, euh, la mesure de la fréquence euh, du signal euh, rétrodiffusé par l'océan nous permet d'accéder à la mesure du courant dans la direction de visée. Donc une station radar permet de mesurer un courant dans la direction de visée, un peu comme les gendarmes sur l'autoroute qui mesurent la vitesse des, des voitures, ou les radars automatiques. Euh, et en mettant deux stations, euh, voilà, je la carte qui est juste après, voilà, ça c'est une carte d'une animation, alors ça date un petit peu parce que les radars sont en opération depuis 2006, donc il y a une station qui est ici à Portspouder, le station qui est à Clenacapsi 1, donc euh, si on prend un vecteur courant euh, ici au nord d'Ouessant, on a une composante qui va se projeter dans la direction de Portspouder et dans la direction de Cledin, et en combinant ces deux euh, composantes radiales, on est capable de faire un vecteur, et donc ça c'est... Euh, euh, l'animation sur un cycle de marée. Donc vous voyez que qu'à euh, voilà, marée descendante, euh, le courant euh, redescend au nord ouestant puis il y a la renverse qui se fait d'abord euh, dans le Frambeur et puis ensuite au nord ouestant et le courant repart vers la Manche. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, assez classiques. Alors, euh, on mesure des courants qui contiennent effectivement beaucoup de courants de marée dans cette région. Euh, il y a aussi une partie du courant qui est forcée par le vent, euh, et on est capable de, comme ça, de... De mieux comprendre la circulation générée par le vent à partir de ces systèmes. Alors, vous voyez que la zone couverte par les radars eh bien, fluctue. Euh, elle fluctue parce que euh, ça dépend du, du bruit radio ambiant. Donc, si vous avez une station. Euh, radio euh, à l'autre bout de la planète euh, qui envoie des ondes qui se réfléchissent dans la ionosphère, ça peut polluer le signal de ce genre de système, et puis ça dépend un petit peu de, de l'état d'atmosphère. Euh, donc entre le, le jour et la nuit, euh, la, la zone couverte par les radars fluctue, mais en, en général on a une couverture qui euh, varie autour de 100 km, donc on est capable de mesurer comme ça les courants euh, dans une bande de 100 km à, à des côtes, pour peu qu'on ait ce genre de système. Donc en France aujourd'hui, il y a euh, trois stations sur les côtes atlantiques, il y en a une ou deux en Méditerranée, mais c'est quelque chose qui est quand même encore assez peu répondu. Euh, par contre, l'intérêt, c'est qu'on a des cartes toutes les 10 minutes, donc on a vraiment un suivi en continu euh, des courants par, par radar. Euh, et alors, à plus grande échelle, euh, si on veut essayer entre les, les flotteurs dérivants et d'autres techniques, euh, on va se baser sur euh, la relation qu'il peut y avoir entre le courant et le niveau de la mer. Euh, donc si vous imaginez une zone de... Euh, de basse pression donc, euh, dans l'océan sera un creux euh, et parce que l'océan n'est pas plat donc je vais vous en reparler tout de suite euh, donc s'il y a euh, un, un creux qui sort dans l'océan euh, on peut dire que bah, l'eau va avoir tendance à remplir ce creux donc euh, l'eau voilà. va converger vers le milieu sauf qu'avec Coriolis, euh, bah, l'eau est déviée, déviée sur la droite dans l'hémisphère nord et donc euh, en essayant d'aller remplir le creux bah, finalement elle ne va jamais y arriver elle va se mettre à tourner autour de cette basse pression et former ce qu'on appelle un cyclone. Et donc ça, c'est exactement la même chose que sur une carte météo. Donc vous avez les isobars ici, donc des, des prévisions météo, euh, et vous avez euh, les pressions, euh, donc c'est la carte pour euh, ce soir minuit, euh, donc l'ouragan Lasley, donc vous avez des basses pressions, et le vent qui tourne autour euh, de manière cyclonique, dans le sens donc, des euh, aiguilles, euh, en, euh, contraire aux aiguilles motre, du montre. Et donc une basse pression dans l'atmosphère, c'est l'analogue voilà, dans l'océan, ça correspond à un creux à la surface libre, qui fait qu'on a des choses qui tournent autour. Et une fois que le mouvement de l'océan s'est mis en équilibre entre l'effet de la rotation de la Terre et la basse pression, on a la force du gradient de pression, donc qui correspond à la pente de la surface, qui va être en équilibre avec la force de Coriolis, et la force de Coriolis, elle est toujours perpendiculaire au courant. Et on appelle ça l'équilibre géostrophique, donc si vous avez appris un mot aujourd'hui, ce sera géostrophique. Alors euh, ça c'est vachement bien, et du coup on peut a priori euh, mesurer les courants à partir de la pente de la surface. Euh, et pour faire ça, on peut faire des mesures par satellite, euh, et donc c'est fait depuis euh, 25 ans en routine maintenant, depuis le lancement de RS en 91 ou 92. Euh, alors, il y a, on a besoin de deux choses. Euh, en fait, on a besoin de connaître euh, le niveau moyen de la mer euh, et les déviations de ce niveau moyen-là par rapport à ce qu'on appelle le géoïde. Alors, le géoïde, c'est la surface euh, que suivrait la, la, la mer si la Terre ne, euh, ne tournait pas et qu'elle était au repos. Donc, c'est sous l'effet de la gravité parce qu'il y a des monts sous-marins, il y a des creux et des bosses. Donc en fait, le, la surface de la mer a fait des creux et des bosses qui suivent un peu la, la forme du, du relais sous-marin sous, euh, sous l'effet de la gravité qui n'est pas la même partout. Et en plus de cette euh, variation de gravité, on a des variations du niveau de la mer associées à, euh, à ces courants. Et donc en moyenne, on a cette carte-là qui est déduite de mesures de gravimétrie, donc euh, en particulier les dernières missions satellites euh, euh, Goche et. Euh, c'est la mission européenne, la mission américaine, ça va me revenir, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ce n'est pas très grave. Euh, donc on est capable de mesurer comme ça des variations de niveau de la mer. Vous voyez qu'en blanc, ici, on a des hauteurs qui sont 1,50 m euh, au-dessus d'une moyenne, et en bleu foncé, c'est 1,50 m en dessous. Et donc par exemple, le Gulf Stream, là, euh, qui euh, est en équilibre avec la pente de la surface, il correspond à une variation du niveau de la mer, on passe d'un rouge. À un bleu clair et donc vous avez à peu près un mètre de, de dénivelé entre les deux côtés du Gulf Stream. Alors ce mètre, vous ne le voyez pas parce que ça se fait sur une échelle de 100 à 200 km. Donc c'est une pente qui est toute petite, mais il y a effectivement une différence de niveau entre les deux côtés du Gulf Stream, comme vous avez ici par exemple aussi à la traversée du front polaire. Donc Cette variation de niveau d'eau est associée à un courant très intense, euh, le courant circumpolaire antarctique, euh, qui fait tout le tour de l'Antarctique. Euh, et donc, quand, on, à partir de cette euh, topographie de la surface, donc la forme du niveau de la mer, on prend la pente et on calcule le courant en équilibre sous l'effet de la force de Coriolis, on trouve cette carte-là, euh, la carte des courants moyens euh, géostrophiques, donc les courants qui sont en équilibre avec la pente de la surface. Et on y retrouve euh, le Gulf Stream, le Kuroshio, le courant des aiguilles ici. Euh, etc. Et puis euh, tout le courant circumpolaire ici. Alors, dans l'équateur, il y a aussi des choses, mais en fait, c'est beaucoup plus faible que le courant euh, total réel parce qu'à l'équateur, cet équilibre entre le, la pente de la surface et la force de corollis ne marche plus. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la carte de la circulation moyenne et c'est la toute nouvelle version qui vient d'être publiée par le, le CNES euh, il y a euh, deux semaines. Euh, donc on, on est capable, comme ça, de voir des variations du, du niveau de la mer. Et des courants à l'échelle de l'ordre de 200 km. Euh, donc, ça, c'est la moyenne. Et ensuite, par altimétrie, euh, donc en mesurant le niveau d'eau euh, en passant régulièrement, on va mesurer une anomalie, donc une déviation de ce niveau par rapport à la moyenne, qui va nous montrer la présence de tourbillons. Euh, et donc, de la même manière, on est capable de voir des tourbillons qui ont des tailles de l'ordre de 100 à 200 km. Donc ça, c'est euh, très bien, euh, mais euh, ça ne permet pas de voir ce qui se passe à l'équateur, ça ne permet pas de voir ce qui se passe en dessous de 200 km d'échelle, euh, et ça ne permet pas de voir ce qui se passe au bord de la glace. Euh, et donc c'est pour ça qu'on est parti euh, sur une nouvelle idée, une nouvelle technique pour mesurer euh, les courants depuis l'espace, qui, euh, donc c'est le, le, le cœur de ce qu'on fait avec le, le projet Scheme, euh, qui utilise un décalage Doppler. Euh, et donc une première démonstration... Euh, en mer d'Iroise en particulier, a été faite grâce à la navette spatiale. Hein, C'était Challenger dans les années. Euh, euh, fin des années 90, euh, si je ne pas de bêtises, ou début des années 2000. Euh, et donc vous avez ici une image. Euh, en rouge sont des vitesses qui sont opposées à la direction de visée ici. Et en bleu sont des vitesses dans le sens, dans le sens de la direction de visée. Euh, donc la navette était en équipée de deux antennes radars. Et par interférométrie, on mesure la différence de phase des échos sur ces deux antennes. Et cette différence de phase est reliée à la vitesse de la surface. Alors, on mesure comme ça que euh, la vitesse dans la direction de visée, donc dans cette direction-là. Si on a un courant qui est dans le sens perpendiculaire, on ne peut pas le voir. Euh, mais ça, c'est une limitation de la technique. Ça veut dire qu'il faut passer une fois dans ce sens-là pour viser comme ça, et puis après on repasse pour viser dans l'autre sens. Et en passant deux fois, on est capable d'avoir comme ça le, le vecteur courant. Euh, donc là, vous avez une carte de courant qui a une résolution de quelques centaines de mètres. Euh, c'est assez coûteux parce qu'il faut deux antennes euh, et deux radars, euh, donc ça c'est pas forcément évident. Et euh, en fait, on s'est rendu compte euh, en début des années 2000, euh, avec un autre capteur qui est sur le satellite Envisat, donc c'est euh, voilà, ce, cette antenne-là, -là, qui est une antenne radar aussi, qu'avec une seule antenne, on était aussi capable de mesurer une vitesse. Alors... Pas avec autant de résolution, euh, mais euh, mais l'avantage, c'est qu'on avait des mesures partout, en fait en continu. Alors c'est euh, ça, c'est une carte globale des vitesses déduites de cet, euh, cet instrument-là. Euh, ces travaux qu'on a fait avec Bertrand Chapron et Fabrice Collard euh, il y a quelques années. Euh, et on sait donc en fait ce qu'on a inventé, c'est que euh, à partir d'une seule mesure de, de la, du décalage Doppler moyen sur euh, toute la toute la, la scène illuminée par le radar en même temps, on est capable de mesurer une vitesse de surface. Euh, alors, avant de faire ça, il faut très bien connaître le mouvement du satellite, parce qu'il euh, suffit que le satellite soit un peu dépointé de quelques degrés pour qu'on ait des erreurs de vitesse de quelques mètres par seconde. Donc, il y a un petit, un petit souci de, de, de correction d'orbite et autres, mais euh, les, les collègues de l'Agence spatiale européenne ont, ont fait du très bon travail là-dessus. Et on a obtenu donc, cette première carte de vitesse de surface euh, par radar à l'échelle globale. Et quand on voit cette carte-là, euh, ça ne ressemble pas du tout à la carte des courants que je vous ai avant. Donc, où sont passés les courants euh, Alors, on voit des petites choses à, à l'équateur qui peuvent faire penser qu'il y a du courant. Euh, mais en fait, les, les vitesses les plus importantes qu'on a ici ou là, euh, qui sont de l'ordre de 1 mètre par seconde, euh, ou ça monte d'ailleurs même jusqu'à 3 là, en rouge, euh, c'est en fait lié au mouvement des vagues. Donc, les vagues qui sont gérées par le vent. Et ce qui se passe, c'est que quand le radar mesure une vitesse, il mesure une vitesse de la surface qui est une sorte de moyenne à grande échelle. Cette moyenne, elle est pondérée par le fait que certaines parties des facettes de la surface sont plus ou moins brillantes. Et donc. Comme la, la pente de la surface, euh, si une pente qui est plus penchée vers vous, ça va être plus brillant qu'une pente penchée dans l'autre sens, il se trouve que quand vous avez des vagues, euh, les pentes des vagues sont euh, reliées aux vitesses du mouvement des vagues. Et donc ça, ça nous fait une vitesse moyenne associée aux vagues. Donc une fois qu'on a compris ça, euh, on peut imaginer corriger cette vitesse des vagues pour en déduire une vitesse du courant. Et c'est euh, ce qu'on a proposé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai deux fois la même slide. Voilà, donc ça, c'est par exemple, bah, euh, une fois qu'on a enlevé le, le mouvement des vagues, on a ce genre de carte des courants équatoriaux. C'est euh, la première fois qu'on mesurait comme ça les courants euh, depuis l'espace euh, à aussi grande échelle. Euh, Ces travaux ont été faits avec Fabrice Collard. Euh, et donc, on y voit ici... Euh, alors Je vais mettre des petites flèches. voilà. Euh, en bleu, ce sont des vitesses qui vont euh, vers l'ouest. Et en, en jaune et rouge, ce sont des vitesses qui vont vers l'est. Donc on y voit euh, le courant équatorial et puis les, euh, les contre-courants euh, juste au nord et juste au sud, euh, qui sont des courants très très intenses. Euh, et c'est la première fois qu'on voit ces courants-là depuis l'espace, parce que sinon on avait beaucoup de mal à les voir par les techniques classiques. Donc on n'a ici qu'une seule composante du courant parce que le satellite y défile euh, sur une orbite qui est euh, très inclinée, et donc on ne voit que le, la composante en gros euh, est-ouest. Donc sur la base de cette première expérience, euh, on s'est dit que bah, si on voulait mesurer le euh, vecteur courant, il suffisait d'avoir une antenne qui tourne, et de regarder dans différentes directions. Euh, C'est ce que j'ai appelé la, la boule à facettes. Donc on va prendre un, un système radar, on va le faire tourner pour illuminer euh, la surface, euh, et puis on va mesurer euh, la vitesse de, de la surface grâce à un traitement Doppler. Euh, et on, on arrive à un système où on a donc, un satellite avec un faisceau qui tourne et qui défile et qui permet euh, donc de mesurer les tests sur les côtés. Donc, ça, c'est le concept de, du satellite scheme qu'on a proposé à l'Agence spatiale européenne. Euh, en pratique, l'instrument qui est en cours de, de définition, c'est Thales Alenia Space hein, euh, qui est en train de travailler sur le design de l'instrument. Ça ressemble à ça vous avez un réflecteur fixe et puis au point focal du réflecteur, vous avez euh, des. Euh, des cornets radars qui émettent les impulsions radars, qui sont réfléchies, qui ensuite partent sur la surface. C'est cette partie-là qui tourne et qui va permettre d'illuminer la surface de la Terre avec un, un faisceau tournant. Euh, c'est un truc qui quand même, fait 2,5 mètres de long, c'est quand même assez conséquent. Donc on a un faisceau qui tourne au sol qui balaye la surface. Hein, et Ça nous fait des... Euh, voilà, on, on, ah, bah. voilà. bon, ça c'est... Peut-être qu'il va commencer à bouger. Donc, le principe, c'est que euh, j'ai mis en couleur les différents faisceaux, donc ça, ça correspond à la, le petit morceau de satellite qui est en train de tourner, et puis qui va balayer la surface, donc là on est en train de passer sur le Gulf Stream et sur un anneau du Gulf Stream. Donc en couleur sont les différents faisceaux et leur, leur tache au sol. La tache au sol, elle fait de l'ordre de 6 km de diamètre. Et puis donc sur chaque tache au sol, donc ça c'est un zoom, euh, on a euh, en couleur des petites flèches hein, qui sont la, le courant projeté dans la direction de visée, et en noir, le vecteur courant, donc un vecteur qui est en noir ici, va se projeter dans la direction du faisceau vert. Euh, et le fait qu'on repasse ensuite avec, par exemple, le faisceau violet, euh, fait qu'on est capable d'avoir comme ça un courant mesuré dans un sens et puis un courant dans l'autre sens. Et la combinaison de ces deux composantes du courant nous donne un vecteur. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a, on a une fauchée. Euh, donc la largeur sur laquelle on fait les mesures euh, fait à peu près 300 km de large, à partir donc d'une orbite à 800 km d'altitude. Euh, et donc il y a plein de contraintes techniques sur la taille des panneaux solaires, les batteries donc on est en train d'affiner de, le, le design de satellite actuellement donc on va revoir les industriels bientôt et l'agence spatiale européenne dans, dans trois semaines à ce sujet là on a une conférence à Brest la semaine prochaine pour discuter un petit peu de, des enjeux scientifiques euh, et des problèmes techniques associés à tout ça euh, donc c'est des choses qui sont en cours de, de maturation et... Oh. et ça a tout fait planter ça aurait être trop beau bon. Et donc le processus, donc, voilà, je vais finir là-dessus, comment est-ce qu'on construit un satellite et, et, et, et comment ça se passe euh, Donc on a eu une idée, donc, effectivement il y a quelques 15 ans, euh, qu'on pouvait mesurer les courants euh, à partir de cet phénomène Doppler de décalage de fréquence euh, euh, du signal radar. Ça a pris un petit peu de temps pour faire des, des, premiers, euh, euh, des premières démonstrations à partir donc, des données du satellite en et puis de, de montrer qu'on était effectivement capable de faire des courants euh, de manière intéressante. Euh, et, et donc l'Agence spatiale européenne fait tous les deux ou trois ans un appel à idées, tous les gens qui ont des idées de futurs satellites, donc si vous avez une nouvelle idée, euh, soyez prêts. Euh, dans deux ou trois ans, il y aura un nouvel appel. Euh, et à partir de ça, euh, donc on a soumis un projet, ça c'était en juin l'an dernier, on était été pré donc il y a deux, satellites, enfin deux idées pour mesurer des choses très différentes qui ont été sélectionnées, donc le nôtre hein, qui mesure du. Donc le nôtre qui mesure des courants. Euh, et alors je vous en ai pas parlé ici parce que ça m'aurait pris un petit peu trop de temps euh, qui mesure aussi les vagues. Et l'autre concept de satellite. Au début. Et l'autre concept de satellite, qui est pour une mesure du rayonnement infrarouge euh, lointain, donc qui en fait est lié à la chimie atmosphérique et des, euh, et des phénomènes associés aux nuages, euh, donc qui s'appelle Forum. Euh, donc soit on va avoir un satellite qui mesure les courants, soit un satellite qui mesure la chimie atmosphérique. Donc euh, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Donc Il y a une compétition qui, euh, qui est en cours et on, aura une, donc on a pas mal de travail à faire hein, sur... Euh, Montrer que notre système va marcher, faire des campagnes en mer, faire des simulations. Et sur la base de tous ces travaux-là, il y aura une réunion au mois de juillet l'an prochain pour décider de l'un ou l'autre. Et donc, on sera fixé d'ici un an pour savoir si effectivement on va avoir un autre satellite Scheme ou alors un autre satellite qui mesure un truc qui n'a rien à voir. Donc voilà un petit peu le, le processus. Euh, je vais. Voilà, hop. Euh, et donc, ça, ça, en fait, ça rentre dans le cadre du programme. Euh, euh, Living Planet de l'Agence spatiale européenne, avec des missions opérationnelles qui sont les missions satinelles, et puis donc ces missions scientifiques, les Earth Explorer, euh, donc qui sont comme ça euh, des réponses à un appel à idées. Euh, donc il y a déjà huit de ces satellites-là qui ont été sélectionnés. Vous avez peut-être entendu parler de certains. Donc euh, Gauthier, qui était un satellite qui mesurait le champ de gravité, et donc en partie le niveau moyen de la mer qui a marché de 2009 à 2013. Au laboratoire, on est aussi très impliqué sur une mission spatiale qui s'appelle SMOS, qui mesure l'humidité des sols, mais aussi la salinité des océans. Donc avec des mesures de radiométrie dans une certaine longueur d'onde, on a un signal qui est sensible à la salinité des océans. Et puis, donc le dernier qui vient d'être lancé, c'est un satellite qui a un laser qui mesure les vents, qui s'appelle Aeolus, qui a été lancé au mois d'août. Euh, il y en a deux autres qui ont été sélectionnés euh, donc pour la mesure de la biomasse terrestre. Hein, euh, C'est du radar euh, à très grande longueur d'onde qui va mesurer euh, le volume des troncs, des arbres, etc. Et puis, donc, euh, pour le neuvième, donc ça sera soit Scheme, soit l'autre Concept Forum. Et donc ça, ça sera une décision qui aura lieu euh, en 2019. Et puis, il euh, y a l'appel suivant pour le dixième Earth Explorer qui vient euh, d'annoncer la présélection de trois missions, euh, dont une qui est aussi du... Euh, du radar qui peut-être sera capable de faire des mesures de courant euh, à haute résolution euh, et donc on va discuter de tout ça à Brest euh, dans le cadre de la Cité quick la semaine prochaine et donc bah, le, le processus c'est celui-là euh, c'est qu'aujourd'hui on travaille avec l'industriel et l'agence spatiale européenne euh, donc pas mal de travaux qui vont aboutir en rapport euh, l'an prochain et donc qui sera euh, euh, présenté à la, à la communauté scientifique avec donc un, un avis donné en, officiellement en septembre, et puis donc un lancement possible, donc un tir, comme l'appellent les gens spatiales, en 2025. Euh, donc voilà un petit peu où, où est-ce qu'on en est. Euh, alors, il y a un aspect technologique et développement technologique qui est aussi euh, très associé à notre mission spatiale euh, qui s'appelle euh, CFOSAT CFOSAT, qui est le China-France Ocean Satellite, qui lui va être lancé à la fin du mois d'octobre, le 29 octobre depuis la Chine, et qui emporte... Un radar euh, qui est très proche du... En fait, on, on a tout copié sur CFO7, parce qu'on travaille dessus. Euh, la différence entre SKIM et, et cet instrument qui s'appelait, lui, Swim, euh, ce n'est pas la même longueur d'onde radar. Euh, et aussi, là-dessus, il n'y a pas de traitement de Doppler, donc on ne fait pas de mesure de vitesse. Par contre, on va faire des mesures de vagues à partir de ce radar euh, français, euh, donc développé aussi par Thales et qui va être embarqué sur... Euh, un satellite chinois, donc euh, voilà, c'est des choses qui vont arriver bientôt, qui vont nous permettre de mesurer de manière beaucoup plus précise, euh, non seulement la hauteur des vagues, mais aussi leur direction et leur période. Euh, voilà, bah je, je pense que je suis arrivé un petit peu au bout du temps. Euh, on, il y a des campagnes qui sont prévues en mer d'Iroise pour vérifier qu'un système Doppler embarqué sur un avion, euh, donc ça c'est le radar embarqué sur l'avion euh, la terre 42, euh, qui est opéré par le Météo France, et le, et le CNRS et, et le CNES, euh, qui va être basé à Guipava pendant 15 jours au mois de novembre. Donc, on va faire quelques vols en mer d'Iroise, au nord ouestant et puis au, au sud ouestant avec pas mal d'instruments à l'eau. On a une centaine de bouées de ce type-là, je vous rassure, qui sont biodégradables. Alors, on va essayer d'en récupérer autant qu'on peut. Donc, si vous, vous trouvez sur des plages ce genre de choses à la fin du mois de novembre, vous pouvez nous les ramener. Hein, voilà, on, on sera très contents. Euh, et puis d'autres bouées qui vont mesurer les vagues. Et donc, on va vérifier que ce qu'on mesure par radar, ça correspond bien à ce qui est mesuré in situ. Donc, ça fait partie des exercices... Euh, euh, de démonstration pour euh, faire en sorte que notre satellite soit sélectionné. Et donc voilà, si tout se passe bien, euh, bah dans 7 ans, on sera à Kourou pour un lancement sur Vega euh, C. Avec, euh, donc ça, c'était le lancement d'Eolus qui était au mois d'août. Euh, et donc on pourra en reparler à ce moment-là. Voilà un petit peu euh, notre histoire de satellite. Merci.